Bonjour à tous, c'est The Aujourd'hui, je vais vous présenter un glitch que j'ai trouvé par hasard sur Minecraft sur console, ça marche sur Xbox One et sur PlayStation 4, et ça va vous permettre de faire de très bonnes affaires auprès des villageois. Allez, c'est parti Bon vous savez comment ça marche, on choisit un villageois et on choisit ce qu'on veut lui échanger donc là euh, une émeraude contre 30 feuilles de papier et on reçoit notre émeraude, on lui a donné euh, est-ce que vous avez remarqué le problème On va revenir en arrière Dans mon inventaire j'ai un bloc de 4 feuilles et deux blocs de 64 feuilles et pour le marché, le villageois me demande 30 feuilles de papier en échange d'une émeraude. Mais si on regarde ce qui se passe, le bloc de 4 feuilles a bien disparu, mais les deux blocs de 64 feuilles sont toujours intacts. Par contre, si je veux acheter une deuxième émeraude, dans ce cas-là, il va effectivement prendre les 30 feuilles. Le secret réside dans le placement des éléments dans votre inventaire, il va toujours en priorité prendre dans l'inventaire du bas, donc les 9 items en bas, et il ne va prendre que dans une seule case. Voilà, une seule feuille en bas, et pourtant il me donne quand même mon émeraude en ne prenant qu'une seule feuille. Et ça fonctionne avec absolument tout ce que vous pouvez acheter auprès d'un villageois. Ici euh, j'ai un livre euh, enchanté respiration contre 20 émeraudes et un livre. J'ai une émeraude en bas et il ne va en prendre qu'une seule. Les 46 en haut vont rester et j'ai bien mon livre enchanté. Et ça marche évidemment avec tous les villageois. Ah, j'ai rien pour échanger pour lui. Je vais dire de l'or, je mets un lingot et je vais échanger ça contre une émeraude et ça fonctionne encore une fois. En plus il est content, il fait des étoiles et il va me proposer de nouveaux échanges maintenant. Par contre là, si je ne fais pas de changement, il me prend effectivement mes de lingots d'or. Maintenant, si on est un peu intelligent, on peut faire ça plusieurs fois. Voilà, je mets un lingot dans chaque case en bas. Je mets une autre en haut. Et je vais échanger autant que je peux. Oui, ok. Euh, oui, je me suis un petit peu trompé. J'ai un peu été, en, été trop vite. Mais euh, voilà, donc euh, par exemple, euh, je reprends mes lingots contre les émeraudes. C'est une question de réorganiser son inventaire. Voilà. Et maintenant, je peux acheter plein de perles de euh Oui, bon, il faut faire attention parce que sinon on achète un peu n'importe quoi. Un autre avantage en plus c'est que ça peut faire pas mal de points d'expérience chaque fois qu'on fait un échange ça génère une petite boule d'expérience et voilà je les récupère tout d'un coup. Voilà je pense que c'est une petite astuce qui va vous permettre de faire de très bons achats et d'évoluer plus rapidement dans votre monde en survie. Et hop oh, j'aurais pas dû faire ça, Ok en plus il pleut. Bon, euh, donc j'ai confirmé en fait que ça fonctionne aussi sur euh, PlayStation 4. Donc, euh, on va faire une petite démonstration sur PlayStation 4. Ok, donc voilà le menu euh, de la version PS4. Je vais directement charger mon monde de test en mode survie, comme vous voyez, et en peaceful. Voilà, je l'ai créé en créatif. Donc euh, voilà. Alors, il y a un point important que je n'ai pas indiqué dans la partie précédente, c'est que, euh, avant toute chose, ce que le jeu fait, c'est qu'il vérifie si vous avez bien tous les éléments dont vous avez besoin pour l'échange. Là, euh, je n'ai pas de bloc de fer, donc il ne me propose pas cet échange-là. Euh, ce serait pareil si je n'avais pas suffisamment de, de lingots suffisamment de matière pour caisser. Donc là, je mets une émeraude. Ici, voilà, je, je, je, je les déplace, je mets un charbon, euh, voilà, on va faire des lingots de fer, voilà qui est suffisant, et j'en mets de nouveau un seul en bas, et là effectivement il me permet de faire le, tous les achats, donc euh, charbon voilà ça fonctionne du fer à 7 émeraudes j'en ai 2 euh, le flingot il n'en prend qu'un voilà. et pour mon émeraude Petit épée pour 14, mais pour 1 en vrai. Voilà. C'est pratique hein, quand même. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce bleu. Et éventuellement, à vous abonner à ma chaîne. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter aussi. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible. C'était Zanerd. J'espère vous retrouver prochainement dans une euh, nouvelle vidéo. A bientôt.